Salut les gens, salut tout le monde, c'est XVOLC et Roman pour les intimes. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo sur PC, comme vous le voyez et comme vous avez vu au titre de la vidéo, c'est comment booster son PC. Alors je tiens à préciser que ce tuto marche pour les personnes qui possèdent un PC de AMDE1. Alors ceux qui sont très curieux savent de quoi je parle parce que normalement c'est sur leur PC qu'on achète directement. Et si vous ne savez pas. Quelle est euh, l'AMD de votre PC vous allez dans l'explorateur des fichiers, vous allez faire propriété du système et là normalement juste ici vous voyez le processeur euh, AMD E1 AMD Widow, R2 graphique alors et aussi ça marche pour les PC qui ont moins de 2 de GAZ et qui ont moins de 1.75 de GAZ alors moi j'ai 1.35 de GAZ on va essayer de zoomer un peu, voilà, j'ai 1.35 de GAZ, et le truc va fonctionner, vous. Bon. Alors tout simplement, c'est tout simplement simple, vous allez faire un clic droit, et vous allez cliquer sur AMD, Catalyst, Controller, Center, ou sinon le AMD, Controller. Alors une fois que vous allez cliquer dessus, ce menu va apparaître. Ensuite, vous allez dans la catégorie jeu et vous allez choisir qu'est-ce que vous voulez améliorer quand vous allez jouer à un jeu vidéo. Alors, moi, qualité, graf... qualité graphique, je joue plutôt en moyenne basse sur PC. Ce qui est assez pas mal sur PC en moyenne basse. Parce que, après, déjà, le PC euh, n'est pas fait pour jouer. Mais, euh, qualité basse, ça va un peu mieux. Jusqu'à ce que j'ai découvert cette astuce-là. Vous allez faire performance des jeux. Vous allez faire paramètres 3D standard. Alors, j'ai zoomé un peu comme ça, vous voyez alors là ça va être ça c'est pour là vous avez un côté performance et un côté qualité c'est pour bien vous montrer euh, là vous voyez bien la qualité a augmenté et là par exemple voilà je sais pas si vous voyez bien mais vous voyez ce que ça change alors là c'était départ si vous avez rien touché ça va être sur équilibré moi je voulais un peu de performance j'ai mis en haute performance mais j'ai jamais testé euh, la performance optimale alors déjà haute performance je vois que certains jeux qui ramait beaucoup, qui lagait beaucoup, ne lague plus trop trop comme avant. Ça lag encore, mais de, de, moins, de moins en moins, de temps en temps, mais pas beaucoup comme avant. Et moi, je vous conseille, si vous voulez ne pas avoir de lag du tout, c'est mettre en performance optimale à jouer si vous, si vous voulez jouer à des jeux de 2 g à Z ou de 2 Z. Oui, c'est la même phrase, je suis débile, je suis ok, ok et c'est une astuce qui fonctionne vraiment Alors déjà on va le mettre en euh, haute performance Pour ne pas avoir c'est déjà fait Ensuite vous allez faire cliquer sur le bouton appliquer qui est juste en bas là Vous allez cliquer Normalement ça va être en vert Pour changer de configuration Mais moi je suis déjà en haute performance Du coup je vais faire appliquer normalement au, au calme Ensuite vous pouvez quitter le jeu Vous allez lancer le jeu que vous voulez y jouer moi par exemple je vais jouer à Rage Extreme 4 un jeu développé par un youtubeur qui se nomme Nico qui est un très bon youtubeur développeur de jeux alors là vous voyez c'est écrit euh, si vous voyez que c'est écrit ça que vous allez lancer un jeu c'est normal parce que votre AMD ne supporte pas comme j'ai dit c'est juste pour son pot son pour des AMD e2 et tout tout ça mais grâce à l'astuce que vous avez montré vous pouvez mettre en qualité optimale ça changera rien vous pouvez jouer quand même à vos jeux commençons tout de suite le jeu pour vous montrer le test alors je tiens à préciser que si vous voyez en arrière-plan ça lag un peu ça veut dire qu'il faut changer un peu les choses là vous voyez que tout est en moyen élevé et tout ce que vous allez faire c'est que moi je vais mettre tout en faible quand je vous propose de mettre en faible ben vous allez le mettre en faible tout en faible euh, si vous voyez vos PC ne supportent pas trop, par bah, exemple un jeu comme Fortnite, si vous voyez qu'il ne supporte pas trop Fortnite. Vous mettez tout en faible. Si c'est possible, moi je ne sais pas si c'est possible parce que moi je joue à la console sur PC, je ne sais pas. Euh, et vous pouvez mettre, euh, vous mettez en, je vous conseille de mettre plutôt là si vous voulez que avoir une performance optimale. Et là testons le jeu dès maintenant, tout de suite pour voir si euh, le, le jeu a bien fonctionné Alors excusez moi si je parle comme ça C'est parce que un abonné m'a fait la référence. Alors là je constate que mes améliorations ont fait quelque chose Bon déjà c'est normal ça bloque au début Mes améliorations ont fait quelque chose Parce qu'avant je sais pas si vous avez vu Mais les choses qui sont euh, Bon on voit plus parce qu'on voit plus la souris Mais euh, le personnage du lapin en fait On ne voit pas bouger comme ça on va tester... Euh, Est-ce qu'on peut bouger le truc Non, on ne peut pas. On ne peut pas bouger le truc. Mais c'est le genre de truc qui est assez sympa. Alors, vous voyez le fumées qui y a par derrière Et bien, avant, quand j'avais pas fait cette astuce, ça ramait beaucoup. Alors là, nous allons tester le jouet. Je vais le jeu. Et là, vous voyez que euh, ça, aucun ram. Ça rame de temps en temps quand on tourne la caméra. Mais ça aussi, c'est un peu normal parce que soit voilà, c'est pas adapté trop trop aussi. Mais ça marche bien. L'astuce... Le, Fonctionne très très bien. Et moi je vous dis que cette astuce fonctionne très bien pour les PC qui ont un AMD E1 et qui ont moins de 1.75 de GAZ. Enfin, qui ont moins 1.2 de GAZ. Hein. Voilà. Et moi j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager la vidéo à tous tes amis qui disent qu'ils ont un PC de merde. Grâce à cette astuce, leurs PC sont plus de la merde. Ce sont un PC qui vont durer un peu plus longtemps. Mets un like si cela t'a plu aussi. Et dis-moi dans l'espace commentaire si tu veux un autre tuto sur PC. Et moi je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye. Alors là vous voyez que le jeu est fluide. Je ferai une autre vidéo pour vous montrer avant et après euh, quand j'avais pas fait l'amélioration sur le jeu. Ciao tout le monde.